Chers traders et investisseurs, lundi 2 décembre, bonjour. Alors, bonne nouvelle chinoise cette nuit sur une statistique importante sur le plan de l'économie, des PMI, donc rebond. Mais nous restons dans notre trading range qui existe pour nous, selon nous, depuis plusieurs semaines. La situation est très simple. Soit nous recevons dans les heures qui ou les jours qui viennent un accord de phase 1 dans la négociation du conflit sino-américain sur les échanges commerciaux. Et à ce moment-là, nous irons vraisemblablement voir les objectifs plus hauts sur le DAX que nous avons mentionné la semaine dernière, ainsi que sur le CAC. Sinon, point d'interrogation ou point d'exclamation, nous sommes, nous sommes incapables de le dire. Qui vivra, verra. Vous comprenez certainement que nous ne pouvons pas, dans ces circonstances-là, aussi aléatoires et incertaines, initier de nouvelles positions en swing trading qui ne sont fondées pour le moment que sur du wishful thinking. Souvenez-vous que nous avions parlé de l'arlésienne la semaine dernière. Donc il ne faut rien faire d'autre que patienter et naviguer à vue. À noter... À l'heure à laquelle nous faisons cet enregistrement, en tout début d'après-midi, toute la croissance de la matinée s'est complètement retournée et les marchés qui gagnaient plus d'un demi pour cent en, en perdent quasiment un demi après le déjeuner. Nous verrons bien. Dans ce contexte, ce matin, nous avons fait une excellente matinée. Nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois accompagnés de deux médailles. Nous espérons. Un après-midi tout aussi actif, nous vous souhaitons à tous une très bonne journée d'excellente trade et à demain.